Je suis Alexandre Béquier, euh, graphiste et formateur chez CIA Design et aujourd'hui je vais vous parler d'une mise à jour euh, qui est très récente de février 2015 sur InDesign CC euh, qui concerne les éléments donc avant dans InDesign quand on créait des éléments sur différents calques et qu'on les regroupait voilà on avait tous les éléments qui arrivaient sur un seul calque. Et ensuite, quand on voulait euh, repartir, remettre ces, ces éléments sur le, sur le bon calque, il fallait les faire à la main. Dans cette nouvelle version, euh, enfin, c'est plutôt cette nouvelle mise à jour de CC 2014, il suffit de dégrouper les éléments pour voir qu'ils reprennent leur place. Vous voyez ici, en bleu, on a un autre bleu, un rouge et un vert. Si je les groupe, CTRL-G, ils sont tous sur un calque, très pratique pour les déplacer. Mais maintenant, en dégroupant, CTRL-G, ils reprennent leur position initiale sur leur calque d'origine. Donc on peut les, les bouger. Euh, voilà pour ce qui est du, de cette petite euh, amélioration. Je voulais aussi vous parler de la création d'un tableau. Vous voyez ici, avant, créer un tableau. Ok, maintenant, on peut directement créer notre tableau. Avant, dans les versions précédentes, il fallait créer un bloc de texte. Un bloc de texte pardon. Ici. Il suffit, comme vous l'avez vu, de venir dans tableau, CTRL, ALT, T, comme on voit ici, ou ici, voilà. Nombre de lignes, nombre de colonnes, allez, je vais en faire 12. OK. Voilà, mon tableau, je voudrais qu'il soit comme ça. Voilà, il va s'adapter. CTRL ALT T. je vais faire un autre tableau de 6, bien plus petit, hop, voilà. Très simplement, je viens de créer des tableaux, ce qui est bien plus pratique pour le flux de travail. Euh, je vous avais aussi parlé euh, dernièrement de la bibliothèque euh, d'InDesign, qui est identique à celle de Photoshop et de et d'illustrator, comme vous voyez ici, euh, j'ai fait une petite illustration bah, dans illustrator, ici si je vais venir la poser dans indesign, et voilà, je fais par exemple un... l'arrière du vaisseau du starwings, de star wars, j'ai choisi cette couleur, Je clique dessus, Majuscule X pour remplir, majuscule X pour les contours, pour venir en contour ici, je veux que ce soit rempli. Hop. Par contre, pour le contour, je vais être, voilà. il suffit de cliquer. Voilà. On va, vous voyez, si je change la couleur, il suffit de cliquer sur mon panneau couleur. Je peux créer autant de bibliothèques que, que j'ai envie, selon mes projets. Je peux trier. Je peux... Ajouter une couleur. C'est très évolutif. Je peux renommer. Et si je fais collaborer, j'ai... Ici, voilà, vous voyez la fenêtre collaborer de ma bibliothèque où je peux indiquer l'adresse email de la personne qui souhaite collaborer et le message. Et j'invite, voilà, tout simplement. Voilà, c'était quelques petites nouveautés d'InDesign CC avec cette mise à jour de février 2015. Je reviendrai avec euh, d'autres nouveautés, d'autres astuces euh, très bientôt. Merci.